Décrire une personne, describe a person. Ton père a des lunettes. Your dad wears glasses. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'on a parlé des cheveux et de la couleur? Do you remember les cheveux et la couleur? Oui? Très bien. Les yeux et la couleur. Très bien. Très bien. Alors, pour dire les cheveux longs, we can say long hair. Cheveux longs et sinon, oui. cheveux courts. Short hair, cheveux courts. D'accord Les cheveux bruns, roux, blonds, noirs. Les yeux bleus, verts, noirs, marron. Très bien. Ok, quelle est la couleur de tes cheveux et est-ce que tu as les cheveux longs ou courts Long. J'ai les cheveux longs Oui. Dis-moi, j'ai les cheveux En français, en français, Rokaya, en français. Les cheveux bruns. Brun Et les yeux Les yeux marrons. Très bien. Alors, Cédra, oui. quelle est la couleur de tes cheveux est-ce qu'ils sont longs ou courts là Mes cheveux sont longs. Mes cheveux sont longs. Et euh. la couleur Et la couleur noire. Euh, noire, d'accord. Et la couleur noire, très bien. Tes yeux, quelle est la couleur de tes yeux C'est Cédra. Mes yeux sont... Mes yeux sont... Et... Ah. Euh... marron. Les yeux marron. Les Lara, c'est ton tour. Oui. Les cheveux sont Les cheveux sont longs. Non. La couleur Brun. Brun. Et les yeux Et les yeux La marron. Mes yeux sont marrons. Très bien. Lana, à ton tour. Dis-moi, quelle est la couleur de tes cheveux Est-ce qu'ils sont longs ou courts Et la couleur de tes yeux Mes cheveux sont longs. Oui. Et Brun. Brun. Et la couleur de tes yeux? Mon yeux sont ou, oui. noir. Noir. Très bien. Très bien. Alors, il y a d'autres choses qui représentent l'aspect la, physique. There is other things, other characteristics To the face. Par exemple, les garçons, les garçons, ils ont la moustache. Les garçons ont la moustache. Et ils ont la barbe. La barbe. Les garçons ont la moustache et la barbe. Il y a également les taches de rousseur, de freckles, Les taches de rousseur. D'accord? D'accord? Les taches de rousseur. C'est les points que tu as. It's some points you have here. Do you know girls that have points here, like, like, like that? Like yes, that? I know the point. My des points. My mother. Ça s'appelle ça s'appelle tache de rousseur. Tache de, de rousseur. D'accord. Il y a les lunettes. Lunettes la croquilla. Les lunettes la et Il y a la barbe. Et il y a la barbe. Donc, nous avons les lunettes et la barbe. On ouvre le livre, page 48, page 48. Cédra, lis-moi le premier. J'ai les yeux verts. Je, Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Lucie. J'ai les yeux verts. Continue. J'ai les cheveux verts, roux et longs. Oui. Oui. De, les, les des lunettes, des lunettes, euh, de, un, des lunettes, des des taches des taches rous. de lunettes, des je t'aime Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. m'appelle <rire> je t'aime, je m'appelle Watarru. J'ai les yeux noirs. Oui. J'ai les cheveux noirs et et courtes. Oui. J'ai des lunettes. Très bien. Lana, est-ce que tu peux lire le dernier? Je m'appelle Alexandra. J'ai les yeux bleus. J'ai les cheveux Brun et lent. Très bien. Très, très bien. On continue. On va écouter. On va écouter. Et on va relier. Ton père a des lunettes Activité 2A. Écoute, trouve les personnes et relis. A. Je m'appelle... Akiko. J'ai les cheveux noirs et longs. J'ai les yeux marrons. Je porte des lunettes. Je suis la sœur de Wataru. Rokaya. Qui est Akiko? Des lunettes. lunettes? Des lunettes? Les cheveux bruns. Noir et long. et quelle est la couleur? Oui. La couleur? La couleur noire. Très bien, la couleur noire. Donc c'est la première image. C'est la première image. On continue. We continue. B. J'ai les cheveux bruns. J'ai les yeux bleus, j'ai une moustache, j'ai une barbe, je suis diteur. Cédra, qui est diteur? Uh, Un, deux, trois ou quatre? D'accord, très bien. Donc c'est diteur. Okay. Qu'est-ce qu'il a diteur? What he has diteur? Qu'est-ce qu'il a? Des lus. Des Lunettes. Lunettes. Des lunettes. Nous, nous, nous, nous, Mou, mou. moustache. Barbe. Donc il a les oui. têtes, une moustache et une barbe. Très bien. Oui. On continue, we oui, continue. C. Est. Je m'appelle Mariana. J'ai les cheveux longs et noirs. J'ai des lunettes. Je suis la maman de Kilima. Des... Alors, Lana, qui est Mariana, la maman de Kilima avec les lunettes Un, deux ou trois ou quatre oh. Trois. Trois. Très bien. Elle a des lunettes et elle a les cheveux noirs. Très bien. Je m'appelle Steven. Je suis le frère de Jonathan. J'ai des taches de rousseur et j'ai les cheveux blonds et courts. Steven Lara 3 Il est blond. Non, Steven est first. Un. Steven est first. Un. Un. Très bien. Un. Très très bien. Akiko. Akiko. C'est de Wataru. Cedra, c'est le père, la mère, le frère ou la sœur Akiko. non. No. I don't remember. We're gonna listen a last time. We're gonna listen a last time. Ton père a des lunettes? Activité 2A. Écoute, trouve les personnes et relis. A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 Lara, est-ce que tu as entendu oui. qui est Akiko La sœur. La sœur, très bien, la sœur. La sœur, très bien. Deuxième, on écoute. We listen. B. J'ai les cheveux bruns. J'ai les yeux bleus. J'ai une moustache. J'ai une barbe. Je suis diteur, le papa d'Emma. Rokhaya, qui est diteur pour Emma Qui est diteur Emma, qui est la père. Le père, très bien. Le père, numéro 2, le père. Très bien, on continue. C'est... « Je m'appelle Mariana. J'ai les cheveux longs et noirs. J'ai des lunettes. Je suis la maman de Kilima. »« Alors, qui est Mariana, Lana Qui est Mariana Pour Kilima ?» Marianne. Mère de Kilima. Très bien, la mère. Très bien. Le dernier. On écoute le dernier oui, de la fin. D. Je m'appelle Steven. Je suis le frère de Jonathan. J'ai des taches de rousseur. Cédra, qui est Steven pour Jonathan Le frère. Très eh bien, le frère. Très bien. Euh, regarde bien euh, les photos. Choisis une personne et fais sa description. Ok, we're gonna do it next time, if you want, ok? D'accord. Une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Do you have a question about the course? Non. On a terminé. We finished. Ok, we see you on the next one. Bye bye. Next... Au revoir. Au revoir. Non, non, non. Au, revoir. Au revoir. Au revoir, Cédra. Au revoir, Lana. Au revoir. Au revoir.